C'est l'événement Inclinable chez Germain-La-Rivière. Quand les gens cherchent un inclinable, souvent, qu'est-ce qu'on va me demander? Euh, C'est David, as-tu un inclinable qui n'a pas l'air d'un inclinable? Au niveau du style, au niveau du design, au niveau du confort, on est vraiment les spécialistes là-dedans. Jusqu'au 3 octobre, obtenez jusqu'à 20 de rabais sur tous les mobiliers de salon inclinable sélectionné. germain -la